Oula Tu fais aspirer On fait les trucs dans l'arbre y a des gens derrière Mec Y'en a des têtes bizarres mais... Nous aussi on a des têtes bizarres gros Oh Attends y'a un méchant Frisbee Viens là Elle est énorme ma grenouille Tu as 100% nous hein Le tryharder Le tryharder sur 14 Mais il a pas compris Ah bah bah bah <rire> mais non! Ah! <rire> il t'a léché! Il m'a fait, <rire> fait un cunis! Et... Merde! Comment c'est trop un esprit d'équipe ce jeu? Oh putain, mec! On a le même cerveau quoi! Enfin, je sais pas si c'est un compliment ah. d'avoir le même cerveau que moi, mais bon! <rire> <rire> Quand il se retient en classe! <rire> <rire> Quand t'es au cinéma à côté de ta copine, mec, t'as envie de chier! Aïe! Ah. <rire> ah, yeah. Aïe, ah, je me suis fait sommer. Je suis mort. Je me suis refait sommer. Putain. Mais PD. Oh, je. Ouais. Mais. Ah, mais. Je te marre. Hop là. Oh, le combo. Je <rire> me suis suicidé pour le tuer. T'es un gros con. Tu m'as bloqué là. avec tes pieds. J'ai pas fait exprès. <rire> C'est pas drôle. D'accord. Regarde, moi je suis le petit personnage qui pleure en faisant des pouces à côté. Ça, déjà, je trouve ça pas très sympathique. Non Non Attends, attends, attends, attends, attends. J'en étais sûr. Oh là Là, ouais, là, Ouais, ça se sentait le truc. C'était obvious, mec t'es reparti en bas à cause de moi oh oui. Putain, je veux pas retourner en haut en plus je mais... <rire> sais pas comment t'expliquer mais tout à l'heure y'a un chat qui était dans la rue <rire> un chat nazi en plus parce qu'il faisait des saluts nazis Et il est tombé sur ma tête pas sa queue il est tombé sur ma tête j'ai un Dieu. chat nazi sur la tête il <rire> ah, y a, y deux, y a deux, forcément mec. un endroit où on peut passer pour aller dans cet endroit, non Il a rien à ce temps. Ah C'est une douche électrique Si, carrément, mec. 100% c'est. Non, ouais, la, bon. la douche électrique, c'est le petit chat nazi. savoir où c'est. C'est le chat nazi qui l'a fait. T'as foutu. Pendant ce temps, j'aimerais un replay sur mon action. Putain, moi, j'ai pas, la... pas vu. J'ai même pas bah, vu, donc, au donc mid, moi aussi, je veux le replay. Ah, Viens là Projet de voir... Euh, voilà. <rire> C'était pour ah la bête <rire> non, <rire> non Attends, est-ce que je meurs <rire> <rire> Ça rebondit sur ta tête Erreur 404 <rire> J'ai mangé quelqu'un Il y avait un petit monsieur qui se baladait, et je suis arrivé, je l'ai mangé. Oh. Wouh ah Oula <rire> Boum Dans ta gueule oh, Ça m'a tué <rire> <C 'est lent. rire> Ah me brûler, Il là. me brûle aussi <rire> Il m'a brûlé en train de me brûler là C'est pas rien T'es quand même en train de me brûler rien, hein. de brûle te... Je t'utilise clairement Je suis mort Tu es clairement la personne non. qui me permet de gagner Ah C'était ridicule C'était pas une très bonne idée ah. Ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> Mais pourquoi yes. Excellent ça Mais alors moi j'ai des super pouvoirs, toi t'en as pas Aïe Rien, un super pouvoir Un stand karma Un élément qui se balance, sur une trompe trompe trompe... C'est pas ça, c'est sur une branche branche branche, je suis con Hop là, j'ai ce truc... Oh pardon Au pire on les tue pas eux hein, on s'en fout Ah là, voilà merde Dépêche-toi Non Wouh Ah, bah j'ai eu la bonne chose <rire> Je vais en bas, tiens, go. Oh la la la la Ouais, j'arrive. C'est génial. Je suis mort, mais je les ai eu les deux. Oh ah. putain, t'es con. Attends, je vais dans l'eau. Ah <rire> oh, ça oh, serait trop le bien feu. que l'eau ça éteigne le feu dans et dans genre. Sans là, on va, là -bas, on va là-bas, on va là-bas. Ah, je suis mort, super. Ah, comment t'as fait pour passer Tu vois, en dessous, c'est des murs invisibles. Je suis sur le ghost. Ah ah ah ah ah ah ah. Ah. Ah. Palalala, vite pêche toi Tout va péter Putain on est plutôt okay. rapide moi je trouve. Hein. Alors euh... On va... Oh. Ah non ça c'est très très... Attends, cool. si, si... On... Allez Go Ok oh non c'est pas possible, faut que je te jette en l'air. Bah oui, bah merci. Oh oui, bien vu. Récupère Attention, vas-y. Ouais. Tu m'as pas non Oui Oh putain, NON! Oh Vas-y, va débloquer le checkpoint! Oh, mais oh on a fini! Oh non! C'est pas grave! Oh, je suis en Ah, c'est pas fini? Non, c'était un euh, checkpoint! Oula, y'a un fantôme là! Tu m'as Ils font rien, les fantômes! De manière ridicule. Oh oui! Oh euh. Alors... Là! Non, oh, trop facile, trop facile! Évident! C'est moi, bon, je suis là! Tiens! Okay. <rire> Fuck uh, man! Faut faire quoi? Oh oui, j'ai réussi! <rire> Allez, salut! Et oh moi, je fais oh. comment? Ah bah, Mais, je suis là! Ouais, <rire> tu, tu meurs! Oh! Putain! Mais quel enfoiré! Ah. Quel enfoiré, sauve-moi! Crève! Crève! Crève! Chut, chut, non! Go! Oh merde, je suis mort! Ok, je les ai eu Ok, ok. Ah non, il en reste un en fait. Euh, non, pas, on s'en fout de lui. Il est moche. Oh merde. Mais qui tu... Mais il nous a suivi l'autre con. Oh. Et il m'a tué. Oh. Hein 37 secondes. Non Ah J'ai réussi. Euh, comment on fait là Ok. Ok. Prendre le temps. C'est bon, c'est bon, meurs. Prendre le temps d'avoir le meurs, temps. Meurs, meurs, meurs. Ouais, je suis mort, ouais. Nickel. Ah oh, mais non, j'ai eu le checkpoint au-dessus, c'est dégueulasse. Ouais, allez, go, go, go, go! Ah oh non! Tiens, j'en ai plus On a 33 secondes! On oh s'en fout, cla fout clairement des trucs! NON! Putain, <rire> Je suis nul à chier! Oh, Envie <rire> de go voir ça! Oui! Oh là! J'ai plus de points! Oh là là, c'est serré, hein. franchement, on est équivalent! Euh. Ouais, tu gagnes, deux. Tu gagnes avec ta grosse tête en fait! <rire> je gagne parce que j'ai mangé quelqu'un. avec <rire> ta <rire> Je gagne. <rire> Il y a un bruit genre. <rire> mon mm. <Maintenant>, boule, maintenant boule. <rire> What? Ah, ok. okay. okay. Ma vie est cool. Okay, alors, euh, attends, alors on, a, on, on passe à des trucs ouais. un peu plus compliqués quand même. Oulala, hein. oulala. Merde. <rire> Ça c'était pas compliqué pourtant. <rire> attends. Tiens, je te marave. Oh! Oh, <rire> <rire> I go Ken Je sais même pas pourquoi je dis ça, c'est dans quoi ça Oh le bâtard. T'as vu le bloc ce qu'il a fait Attends Ah c'est bon Quand on dit qu'on est des pigeons, <rire> c'est pas pour rire Ah il est <rire> Merde. Il a fait la même ouais. chose que comme... moi. Mais ce jeu est excellent, dites-nous si si ça vous a plu, dites-le nous, parce que nous on prend un réel plaisir à tourner sur ce jeu, du coup ça sera pas compliqué ouais. de faire ça sera pas compliqué de la vidéo. Bon faire vidéos. que toutes les autres vidéos on prend pas de plaisir, tu ah vois. Ouais, donc... Les autres vidéos on déteste, franchement, c'est... Enfin... Du coup... J'ai c'est chiant, hein. <rire> ouais, est, enfin, franchement, relou, il lui Regardez ce qu'il fait. En là, plus, plus c'est une... grave, lui... grave un dictateur. Il lui, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais prisonnier à l'intérieur. Attends, c'est quoi ça? C'est pas mes vrais amis en hein, vrai, masquer et tout. Bref, vous nous dites si ça vous a plu. Rentre dans le guide, très bonne soirée à vous.